Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va très bien. Euh, on va parler un peu de la liste pondue par euh, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, au niveau football senior, hein, pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec les deux matchs amicaux qui vont nous opposer aux Comores. Match aller à Boaké, match retour au Comores. Jean-Louis Gassé le sélectionneur, a donné la liste suivante. Au niveau des gardiens, a sélectionné Folie Ayaï Charles, Sangare Badra et Tape Ira Eliezer. Alors, on va aller, si vous voulez, poste par poste. Comme ça, on va décrypter ça au fur et à mesure. OK Bien. Euh, donc, au niveau des gardiens, euh, moi, il y a deux choix qui m'interpellent. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre des gens. Euh. Oui, oui, il faut se foutre un peu des Ivoiriens hein, parce que trop c'est trop. Euh, Sangare Badra, il est de 85. Il aura 39 ans en 2024. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est chez nous au pays en 2024. En plus, il est de petite taille. Sur les balles aériennes, il est en difficulté. à chaque fois qu'il y a corner, il est en difficulté parce qu'il il n'est pas imposant physiquement. Et on prend des buts inutilement. Et puis, je pense qu'à un moment donné, quand on a un certain âge, il faut arrêter la sélection. quoi, Parce qu'il y a des jeunes qui sont là. voilà. Donc, pourquoi ne pas avoir sélectionné le jeune Issa Fofana, qui n'a ni été sélectionné chez les U23, et encore moins chez les pros. Enfin, chez les seniors. C'est comp complètement incompréhensible, en fait. Bon. Euh, Irak Tapé, Eliezer. Excusez-moi, hein, ce mec, il est parti en Éthiopie à Baïda. Il ne joue quasiment pas. On l'appelle pourquoi Je ne sais pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Euh, donc voilà, euh, par contre, le choix de Fouli Charles Ayaï, franchement, c'est un très bon choix. Il a fait un très bon chan. Euh, il s'est remis en question et puis euh, il lui fait les bons de bonnes prestations en ce moment. Il est bon, il est, il est efficace. Okay. Euh, au niveau des gardiens, ben, il fallait, bon, je pense qu'au lieu de prendre Sangare Badra qui est vieillissant, on aurait pu prendre euh, le gardien euh, du qui Joue au Soudan, dans le petit euh, Issa Fafana. Et puis au lieu de taper Irak, taper Irak qui ne joue pas en club, on aurait pu prendre euh, tout simplement euh, le gardien de la FAD, je crois, Ulrich Ndrain. Voilà, C'est des gardiens qui sont de bon niveau, on aurait pu les prendre. Ok. Passons maintenant aux défenseurs. Il a sélectionné Serge Aurier, Eric Bailly, Suleiman Doumbia, Ghislain Conan, Wilfried Sengo. Euh, ou et puis Sila à Bakar. Ok. Moi, il y a au moins trois choix là, même quatre choix. Il y a quatre choix qui m'interpellent. Excusez-moi. Hein. Serge Aurier est soit blessé actuellement parce que je ne le vois pas jouer, ou bien il revient de blessure. Pourquoi ne pas le laisser se reposer en club et prendre un autre joueur, tel que Zie Ouattara au Portugal qui joue très bien qui a de bonnes statistiques et puis qui est qui est très percutant très très performant. On va prendre Serge Aurier alors qu'il est encore blessé. Je comprends pas en fait le, ce, ce choix là. Eric Bailly, excusez-moi euh, pour moi sa sélection ça n'a aucun sens. Voici un monsieur euh, qui est en pète de vitesse complètement, qui n'est en manque de temps de jeu, qui est comment on va dire comment dire il est il n'est pas du tout dans le bon rythme. Il a un coup physiquement on le prend on le met en sélection pourquoi on comprend pas. Alors qu'il y a des jeunes défenseurs euh, qui aurait pu être pris hein. <coughs> tel que Ousmane Dumbia qu'on aurait pu sélectionner Et Ousmane Diomondé, pardon, du, du Sporting de Portugal qui aurait pu être sélectionné directement chez les A voilà, donc euh, encore une fois euh, le copinage a fait ses oeuvres hein. euh, quelqu'un qui ne joue pas en club, quelqu'un qui est catastrophique cataclysmique qui a un manque de temps de jeu, on le prend, on le met en sélection pour le, pour le relancer, je comprends pas pourquoi c'est n'importe quoi Dumbia Suleiman, <rire> permettez-moi de rire avec son club, il est en chute libre. Des performances vraiment limitées, cataclysmiques, catastrophiques. On le prend, on le met en sélection. Alors qu'au euh, poste latéral gauche, vous avez un gars qui joue au Havre, qui s'appelle Opéry. Opéry. Euh, qui est très percutant en ce moment, qui tape au portillon et on ne l'appelle pas. Encore une fois, le copinage, n'importe quoi. gislain Conan, excusez-moi. Hein. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui était à Reims, niveau européen, bon défenseur, vu par de bons clubs, euh, quitte Reims et va signer à Al-Nasr en Arabie Saoudite. Et les gens me disent, ouais, c'est un bon choix. Peut-être financier, c'est vrai, financièrement. Oui, financièrement, c'est vrai, c'est un bon choix, cependant. En termes de carrière sportive, c'est zéro, c'est bidon. Parce que vous n'allez pas me faire croire ici que Al-Nasr est, est un club où... Euh, ou on appelle ça là où il y règne la rigueur européenne, la discipline, euh, Certains un, un plan de faible niveau. Euh, les joueurs, naturellement, baissent un niveau quand ils vont là-bas parce que l'exigence le, le, n'est pas la même. Et certains sont déjà pré-retraités. Donc le niveau vraiment est vraiment bas. Quoi. Vous voyez, Donc, je suis désolé, ce n'est pas pareil. Pour moi, ce gars ne doit même pas être sélectionné parce qu'il disparaît des radars européens. OK Autant prendre un gars qui joue au pays euh, ou bien quelqu'un qui est de bon niveau, qui joue en Europe pour jouer latéral gauche. OK Sinon, les choix de Odilon Kossonou, Wilfried Sengo, Abaka même si Abacacela a joué moins en ce moment, ça ne me dérange pas. Ça va. Ensuite, passons au milieu défensif. jean Eut Aoulou, du n'importe quoi. Parce qu'il y a un gars qui est en paix de vitesse dans son club, il ne jouait même pas. Juste parce qu'il a mis deux buts contre Marseille, on l'appelle. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Il n'est pas au niveau, ce mec. Il euh, y a des joueurs comme Maïga Habib qui aurait pu faire l'affaire. Donc c'est n'importe quoi. ok qui sont... Maïga Habib qui est vraiment bon. Il aurait pu faire l'affaire. Hein Ou bien Amani Lazar qui est bon. qui aurait pu faire l'affaire. Euh, Peut-être que ce mec-là, il a joué à Saint-Etienne. Peut-être peut même sous, sous les ordres de Gasset. Donc Gasset l'a présence c'est du copinage. Du n'importe quoi. Bon, Jean-Philippe Barmain, même s'il joue moins en ce moment. Euh, ce gars était intéressant lors des deux trois dernières prestations des éléphants. Il a stabilisé le milieu. Donc je pense qu'il faut lui faire confiance. Franck Essier, couille de Franck Essier, il n'y a pas mieux que lui. Euh, je ne suis pas trop fan de ce mec, parce que pour moi, il ne joue rien de bon. Mais bon, il a appelé, il a appelé, euh, parce que je pense que ben, il joue à Barcelone, et puis dans un grand club, ça peut toujours être utile. Donc, voilà. Euh, Ibrahim Sangaré, nickel, pas de souci, c'est le milieu le plus performant, là, actuellement, en Europe, le milieu le plus performant, donc... Euh, euh, les grands clubs sont sur lui, pourquoi pas? Donc, c'est un bon choix, bon choix. Par contre, le choix de Sergeant Jean-Michael a arrêté le foot des gens. Ce mec, qu'est-ce qu'il a apporté en sélection depuis qu'il est là? Rien de bon. Il a été dans de, tout, de, de, de, de, toutes les, de tous les échecs des Ivoiriens. Il n'est pas bon, il ralentit le jeu. En club, il ne joue pas beaucoup, il ne joue presque plus. Et on l'appelle, pourquoi? Copinage. Du n'importe quoi. Alors qu'il y a des gens comme euh, Amani Lazare, qu'on pourrait appeler, qui jouent très bien. Okay Passons maintenant au milieu offensif. Un choix qui m'a vraiment plu, c'est Simon Adengra. OK Il est en pleine jambe avec son club. Il marque des buts, il fait des pas décisifs. Je, je crois qu'il a, il a, il a 12 buts et 10 pas décisifs, un truc comme ça. Ou bien la je ne sais plus. Euh, donc, le choix d'Adingra me convient parfaitement. Parce que de toute façon, on avait milité pour qu'ils soient en sélection ce jeune. Donc, c'est nickel. Jonathan Bamba, mais ça, c'est quelle foutaise. Voici un petit qui a craché sur le drapeau ivoirien. Qui avait dit, dans une émission du dimanche qu'on appelle Téléfoot ici à Paris, qui avait dit que lui, son choix, c'est la France, que lui, la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Vous allez sucer la bite à ce mec-là pour qu'il revienne en sélection. Mais ça va dire, quelle est votre dignité Aucune dignité. Voici quelqu'un qui n'en avait rien à foutre de la sélection. Il voulait jouer pour Deschamps. Aujourd'hui, il vient, il vient en Côte d'Ivoire par défaut. Et des gens vont le chercher, ils sont contents. Du n'importe quoi. Alors que nous avons des joueurs tels que Cofindri, euh, qui performe avec son club, euh, et d'autres alliés euh, plus importants que ce mec-là, plus intéressants, euh, qu'on aurait pu prendre. Donc, pour moi, ce choix, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, c'est... Donc, Ahmad Diallo, le choix est... est très bon, et puis, de toute façon, il fallait... on ne pouvait pas ne pas le prendre, parce que ça ne serait un, un scandale. Max Alain Gradel, permettez-moi de rire. Permettez-moi vraiment de rire. Je suis désolé, les gars. Moi, un Gradel, à un moment donné, vous va arrêter au foot des gens. Ce monsieur aura 37 ans. En 2024, quand la canne va avoir lieu. Et un joueur de couloir de ce âge, ce n'est pas un crack. Ce n'est pas un joueur de classe internationale, voire mondiale. Je suis désolé de le dire. Il a fait de bonnes performances. En 2015, on a sauvé la mise, l'a mis des buts. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, à un moment donné, la sélection, ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Il faut libérer le tabouret. « Monsieur Gradel, la retraite, vous devez la prendre. » Voilà, c'est tout. On appelle Max Gradel, ça fait qu'on bloque des joueurs comme Moïse Dion Sailly, qui performe à Annecy, qui marque but sur but toujours le week-end. On parle de lui, les passes, on parle de lui, les buts, on parle de lui. Et à cause de Max Alain Gradel, on n'appelle pas des jeunes joueurs pour l'avenir, pour préparer 2024. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ce mec-là doit quitter la sélection parce que sinon, il va connaître la honte. Ça, c'est clair. Ensuite, le dernier milieu offensif, c'est Ahmed autre Bien, bon choix. Je n'ai pas trop approuvé son choix de carrière en allant à Bournemouth, mais euh, c'est un joueur intéressant qui peut organiser un jeu, qui peut accélérer un jeu, qui peut marquer des buts. Son choix me convient parfaitement. Passons maintenant aux avant-centres. Donc, les attaquants. Sébastien Aller. Ouais, j'approuve. Euh, C'est notre numéro 9. Le buteur numéro 1. Euh, donc, son choix ne souffre d'aucune discussion. Par contre, Christian Coame, qui n'a mis qu'un seul but cette saison, qui ne joue plus. Qui ne joue plus en club. On l'appelle. On le met. Et puis, euh, ça ne dérange personne. D'où ce gars-là est incontournable en sélection. Alors que nous avons un jeune, Karim Konaté. 19 ans, 20 buts, toute compétition confondue cette année avec le Red Bull Salzbourg. Je suis désolé de vous le dire, pour moi ce choix-là c'est de, de la foutaise. On se fout des Ivoiriens en prenant un gars comme ça. Et pour finir, Jean-Philippe Crasso mérité. C'est un bon buteur, un gars qui mérite mieux que la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il mérite un club de Ligue 1 en France, au moins. Et c'est un buteur sur lequel on peut s'appuyer. Il me fait penser un peu à Bonnie Wilfried quand il était un peu plus jeune. OK Donc, voilà. Voilà la liste donnée par euh, le coach euh, Jean-Louis Gasset. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on va conclure rapidement. Euh, maintenant, euh, vous savez, la canne qu'on organise chez nous, on doit la gagner. Et pour préparer une compétition de, de ce niveau-là, il faut sélectionner les joueurs en forme du moment. Là, nous avons une liste truffée de copinage, truffée d'incohérence, du n'importe quoi, à un point fini. Trop, c'est trop. Vous savez, ce monsieur n'est pas à la hauteur. Ce monsieur, est, cet entraîneur est un lâche. Parce qu'un entraîneur, entraîneur normalement constitué ne peut pas prendre des joueurs. Certains jeu pour les mettre sur cette liste alors qu'ils sont en, en, en méforme, à court de forme, en manque de temps de jeu, c'est du n'importe quoi. Okay? Euh, donc voilà. En tout cas, voilà, c'était mon point de vue. Sur ce, portez-vous bien. Bonne journée à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Ciao.